Je suis Emmanuelle de Bruner Rizos, je suis la présidente du fonds Roberto Cimeta. Le fonds Roberto Cimeta, c'est un des principaux outils de mobilité pour les artistes et les professionnels du secteur culturel en Méditerranée. C'est une organisation qui a été initiée il y a 30 ans et qui s'est formalisée et institutionnalisée depuis 20 ans maintenant. Et euh, c'est vrai que nous œuvrons dans le cadre du processus euro-méditerranéen, dans le cadre de la politique de voisinage de l'Union européenne. Les alliances entre l'Europe et la Méditerranée sont des alliances, je dirais, qui que je qualifierais un peu de « je t'aime moi non plus ». Parce qu'il y, y a sans arrêt et depuis des décennies, un, une attraction répulsion euh, l'histoire vient au milieu euh, entre la France et l'Afrique du Nord euh, entre euh, la Grande-Bretagne euh, l'Égypte euh, la Syrie ou ou le Liban et et, et, et du coup euh, du coup c'est c'est c'est compliqué voilà les relations sont sans arrêt compliquées on a tant de choses en commun et, et tant de choses aussi euh, qui sont douloureuses entre nous. Donc euh, je crois que quoi qu'il arrive, les relations sont compliquées, donc ce thème aussi il est là. Mais euh, mais il faut justement ne garder que le commun, garder le commun pour pouvoir... Euh, Aujourd'hui c'est vrai que par rapport à il y a 20 ans quand le fond a été créé, euh, on donnait des bourses de voyage à des individus pour que la coopération se fasse, les projets se fassent et tout. On ne se posait pas tant de questions. Aujourd'hui, enfin, on se posait des questions, mais qui étaient des questions presque individuelles. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'individuel. On, on est aujourd'hui, par exemple, au fond, Roberto Chimeta, dans une, une repensée complète de, de notre mission à travers le fait de qu'est-ce que la mobilité aujourd'hui, à quoi elle sert et aujourd'hui, on est plutôt enclin à penser que la mobilité elle va servir à ancrer, à structurer, à permettre aux artistes et aux professionnels des pays du Sud euh, de construire sur place, chez eux, leur politique culturelle, leurs organisations, leur production. Et euh, on est plus là-dedans, c'est-à-dire la mobilité pour rester hein, et pas la mobilité pour avoir envie de partir. À la fois parce qu'aujourd'hui, politiquement, euh, voilà, il y a des complications et en Europe, les pays euh, ferment les portes, en tout cas ne permettent pas euh, les voyages et les mobilités aussi facilement que c'était auparavant. Et, et aussi parce que c'est fondamental, si on veut avoir une relation d'égal à égal dans le secteur culturel, entre les artistes, il faut que justement, les conditions dans lesquelles les artistes travaillent, les conditions dans lesquelles les productions se fassent, eh bien, euh, se fassent dans euh, des, des, des, des conditions qui permettent euh, cette égalité de, par, de partage et cette égalité de, de, de fabrication.